Salut les gars, c'est pour pour et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va tester des objets que je vous ai trouvés sur internet. Des objets complètement what the fuck et des objets complètement révolutionnaires dans le monde du vélo. Je vous ai fait une petite rubrique spéciale vélo. Les objets, les meilleurs objets que j'ai trouvés sur le marché ou alors qui sont pas encore sortis. Donc des exclus dans cette vidéo. Deux choses à vous dire. Des objets seront à gagner et c'est NordVPN. On les remercie qui sponsorisent cette vidéo. Ils m'ont permis d'acheter plein d'objets que je vais pouvoir vous donner à la fin de la vidéo. Donc restez bien et on attaque avec le premier objet. C'est parti voilà le premier objet à ton avis qu'est ce que c'est c'est pas des c'est des bike bowl. c'est une lumière que tu viens accrocher à l'arrière de ta set ou alors derrière son sac à dos comme vous voulez pour que dans la nuit, puisse être repéré par les voitures T'as trois modes T'as le mode qui clignote rapidement Comme ça, qui change de couleur Vert, bleu, violet T'as le mode un petit peu rapide La ball excitée Celle-là, elle clignote dans tous les sens Et tu as le troisième mode Un petit peu plus soft Qui clignote d'une seule couleur Bleu tout le temps Tac, tac La bike ball C'était la bike ball C'est le premier objet que je vous ai déniché sur internet Est-ce que tu trouves ça cool ou pas cool Marque dans les commentaires à chaque fois les objets Il fallait l'accrocher à l'arrière de mon vélo voir ce que ça donne C'est complètement what the fuck Moi je valide Allez on passe au deuxième objet C'est parti Deuxième objet, on est sur un casque. Là jusque là, quelque chose d'ordinaire, un carton. Ça s'appelle le casque Kenny Connect. Donc c'est un casque qui est connecté au téléphone qui va permettre de recevoir les coups de téléphone, de diffuser de la musique directement dans ton casque. Donc on va le déballer, on va voir ce que ça donne. Alors, le petit emballage. On a le manuel juste ici, on va regarder ça tout à l'heure, savoir comment ça fonctionne. Alors le casque, déjà, premièrement, il est livré avec ce petit câble. Là, on va voir à quoi ça sert. Je pense que c'est pour recharger les batteries dans le casque. Là, on a une petite trappe là sous la mousse. Tu vois on directement brancher le câble ici Et ça recharge le casque Donc voilà super simple C'est un casque qui est super simple d'usage Mais dans un premier temps on va regarder l'esthétique Je trouve ça assez stylé, assez sobre, noir mat C'est un noir mat qui est très joli Un look qui est vraiment urbain, typé vélo de ville Il y a un réglage à l'arrière ici de la tête Assez simple, et surtout, c'est ça qui va nous intéresser, tout se passe ici, les boutons plus et moins pour le son, ici les haut-parleurs, un de chaque côté, un ici, un ici, et le bouton central pour l'allumer, j'aurais pensé que c'était plus lourd, mais franchement c'est un casque qui est assez léger, il y a une petite mousse ici pour le menton, que ce soit agréable, bluetooth activé sur le téléphone, Appuyez sur le bouton de fonction pendant 3 secondes jusqu'à entendre, power on, on va essayer 3 secondes, 1, 2, 3... Connecté. Okay. Donc là, il est connecté. Je vais prendre mon téléphone et normalement, maintenant, quand je mets de la musique, on va aller sur YouTube, on va prendre un truc au pif, on doit pouvoir avoir de la musique directement sur son casque. Hop. Donc là, on s'imagine sur un vélo. On va voir si ça marche. Énorme. J'entends vraiment le son qui arrive ici, en fait, directement sur les oreilles. On va essayer le bouton plus moins. Je sais pas si je fais le plus ou le moins là. Là, je suis le plus. Et non, les sensations elles sont pas du tout comme des baladeurs en fait Je pense que c'est beaucoup mieux d'ailleurs que des écouteurs Parce que là on peut vraiment entendre ce qui se passe dehors Les écouteurs c'est bien parce que ça nous bloque vraiment euh, le vent tout ça Mais par contre on entend pas ce qui se passe à côté Alors, coup de téléphone, on va tester En tout cas ça fonctionne D'accord, merci chérie, ça répond pas En tout cas ça fonctionne J'aime beaucoup, je rêverais d'avoir genre le même Genre Enduro, un casque bol avec directement des écouteurs Ça serait juste terrible Ça, dites-moi ce que vous en pensez Je vous le dis déjà, il sera à gagner. Euh, la valeur, je vais essayer de vous la trouver, elle est marquée juste là, je ne m'en souviens plus Je trouve ça cool, pas cool, Tu me le marques dans les commentaires C'était le casque Kenny Connect Donc voilà, on passe au troisième objet, c'est parti Produit suivant, je vous le ramène directement de Suède. Alors, la marque, c'est Ofding. Je sais pas comment si on dit comme ça. Ofding. Qu'est-ce que c'est que Ofding Alors, je vous donne un petit indice. C'est un collier. Voilà, ça, on est d'accord. Bon, on va le déballer et vous allez voir ce que c'est petit à petit. Donc, alors, dans le carton, on a ça. On se présente comme ça. On a pareil, un petit câble USB pour le recharger. Donc là, on parle d'un truc électronique, certainement. Est-ce qu'on a d'autres Une petite housse. On va passer aux choses sérieuses avec la notice d'utilisation. C'est censé être un airbag qui va se déclencher à 0,1 seconde, c'est-à-dire très rapidement. En cas d'impact, il y a un accéléromètre intégré qui va savoir qu'on a reçu un impact, qui va déclencher un airbag directement. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Ça se compose. Tout là, le derrière là, c'est tout dur, donc je pense que ça doit être la batterie. Là, sur les côtés, ici, c'est un peu mou. Là, et là, donc là, je pense que c'est les airbags qui peuvent sortir d'ici. Voilà, ça se présente comme ça On a un collier, il y a plusieurs tailles Moi j'ai pris taille médium, tout à l'heure je l'ai rechargé Hovding est destiné à être utilisé avec des vélos de type standard Oui effectivement, si tu utilises ça par exemple pour faire du VTT de descente Ça va pas marcher, Parce que vu que ça marche avec un accéléromètre imaginons on travaille sur un gros saut ou un gros freinage En fait le truc il risque de se déclencher Je vais l'enlever comme ça, je vais vous montrer les étapes à faire pour l'utiliser À savoir que l'usage est unique C'est à dire à partir du moment où il se déclenche on ne peut plus l'utiliser puisqu'il y a une bonbonne à l'intérieur. Il faut changer. Après, il faut le renvoyer au fabricant ou alors en retrouver une. En tout cas, ça sauve une vie. C'est déjà pas mal. Primo, charger la batterie. Ça, on le branche directement bah, sur le secteur ou sur un chargeur. Ça, une fois que c'est chargé, on a ici le petit indicateur qui va nous permettre de savoir si c'est chargé ou pas. Qu il faut relier avec ce petit... Voilà. voilà, on voit des petites lumières là qui veulent dire que le produit est chargé. On va aller l'essayer. Je flippe honnêtement, j'espère qu'il va se déclencher. Si j'y arrive pas, bah je vous mettrai la vidéo exemple. Hein. Je vais essayer de pas mourir quand même. quoi. Souhaitez-moi bonne chance, je flippe un petit peu. On va tester ça dehors. Allez, c'est le grand moment du crash test. J'ai pris le VTT, je précise bien normalement, c'était pour un usage urbain. C'est pour ça que je mets pas de casque. Ok, ça fonctionne. Allez, c'est parti <rire> wow, C'était bizarre le truc Ça sent le brûler wow, Ça m'a mis une claque quoi Ça me sert bien là Et oh il s'est bien déclenché La chute a été moyennement violente Il y a une petite odeur de cramé là C'est en train de se dégonfler tout doucement fait des sensations vraiment bizarres on n'a pas l'habitude d'avoir un airbag comme ça qui passe au dessus de la tête c'était un très bon produit ça coûte très cher je vous mettrai toutes les infos de chaque produit dans la description encore une fois dis moi tu trouves ça cool ou pas dis moi dans les commentaires on passe à l'objet suivant qui n'est pas un objet un petit bonus je suis en train, vous le savez, j'ai une petite marque Bomber Show Et je suis en train de produire des maillots de VTT, de BMX, de Trial, de ce que vous voulez Des maillots techniques Avec mon sponsor Kenny Racing, on est en train de développer une petite collection Je vais vous montrer trois prototypes et vous allez devoir choisir Je vais vous faire un petit défilé Il y aura un petit onglet qui va s'afficher juste là-haut Et vous pourrez choisir à la fin le maillot que vous préférez Et ça, je le ferai gagner Donc restez bien connectés. Premier maillot, c'est parti Devant de blanche ici, un design, moi que j'appelle Galaxy Sur le côté, hop Derrière, bon là il y a mon nom, les petits détails ici là, micro perforé là, un look bien stylé, franchement moi c'est un de mes préférés mais je vous laisserai choisir, ça c'est le premier. Maintenant deuxième maillot, c'est celui là, on a utilisé le logo Bomber Show coloré, ici on a mis un petit peu en gris subliminal la bombe, la fameuse bombe du Bomber Show. Ça c'est le deuxième maillot, on passe au troisième et en fait il n'y en avait pas trois, il y en a quatre. Bah. Celui-là on l'a fait un petit peu plus sobre, donc en noir et blanc. Au lieu de mettre le logo en coloré on l'a mis juste en blanc. Ici il y a toujours la bombe. Hop, la bombe ici. Derrière un peu pareil. Moi j'aime bien le style noir et blanc. Moi franchement c'est un style assez sobre, assez cool. Et sa petite variante, le quatrième avec un petit peu de couleur, regardez. On a intégré le logo Bomber Show entre le torse et le bras C'est à dire qu'il est cousu voilà, On a essayé d'aligner parfaitement le logo pour que ça tombe sur la manche Un col rouge cette fois-ci avec quelques petits éléments rouges ici La bombe derrière, devant Maintenant il y a un petit onglet qui s'affiche juste ici 1, 2, 3 ou 4 Vous choisissez juste avec le petit onglet qui s'affiche Comme ça il y aura un de ces maillots là qui va sortir en série Il existera aussi en maillot manche courte Comme ça ça plaira à tout le monde C'est très bientôt dans les bacs Merci de participer à cette enquête comme ça vous m'aidez, on construit cette petite marque ensemble On retourne sur les objets maintenant C'est parti Alors l'objet suivant c'est un prototype J'ai l'exclusivité de pouvoir le tester Je l'ai testé déjà sur mon VTT s'appelle Bar in Tool C'est un produit qui est très particulier Cet objet là, vous mettez ça dans votre guidon ici caché et vous avez à l'intérieur de ce petit objet, non seulement un démon de pneu, vous avez également un petit système ici, ingénieux pour pas que ça tombe. Vous tournez la pièce ici, et là vous avez un petit outil qui tombe. Ici, il y a une empreinte. Hop, on vient fixer son outil là, et ça nous permet comme ça de bricoler. C'est pas bête. Ici, il y a quatre outils. Donc là, exemple, des BTR, des clés Torx, des clés plates. Ça nous fait huit outils. Là, actuellement, on est sur un prototype, mais dans la série, ça va être une injection plastique. Et bien sûr, après, on peut faire sa propre composition position en mettant les outils adaptés à ton vélo, tu les embarques et ça t'évite de charger ton sac à dos, là on a quasiment tous les outils nécessaires juste dans les embouts guidons. ça pèse 40 grammes c'est pas énorme en soi, je trouve ça plus intéressant de l'avoir sur le vélo plutôt que de l'avoir dans le sac à dos qui va bouger, ça s'appelle Barring Tool, c'est dans la description si vous voulez les aider, ils ont lancé un Kickstarter, malheureusement il est terminé mais juste les soutenir c'est aller voir leur site internet, donc pareil tu me dis dans les commentaires ce que tu penses de cet objet, Barring Tool, est-ce que c'est cool ou pas, en tout cas moi je trouve que c'est une petite révolution super intéressante pour le vélo été c'était l'objet numéro 4 et on passe à l'objet numéro 5 maintenant c'est parti ça c'est un objet vraiment cool ça s'appelle All Mountain Style c'est une société américaine qui font des stickers mais pas n'importe quel sticker des stickers qui permettent à protéger protéger le dessous de votre vélo des impacts de cailloux de la boue de tout ça et à customiser votre vélo via le mode transparent le mode un petit peu léopard ou le mode zèbre et moi vous allez voir là je l'ai installé sur mon vélo ça fait un look vraiment stylé je trouve ça donne une touche custom à votre vélo. Ça se met aussi sur la fourche, sur les manivelles vous savez les frottements des manivelles avec le pied dans la boue ça abîme tout donc ça permet de protéger. Et ça je vais vous en offrir un donc et si vous êtes plutôt camo, zèbre, euh, transparent c'est à vous de me le dire aussi dans les commentaires. Regardez mon vélo ce que ça donne avec les autocollants maintenant. Voilà, donc ça, je vous le dis déjà, ce sera à gagner. Un de ce pack est à gagner, s'appelle All Mountain Style, c'est dans la description. Donc dis-moi si c'est cool ou pas cool, tu le marques dans les commentaires passer au dernier objet cette vidéo est en partenariat avec NordVPN c'est une application très simple qui te permet de surfer en toute sécurité sur internet imagine tu es dans un café à l'hôtel peu importe tu utilises la Wi-Fi gratuite là tu as un escroc qui peut te voler tes numéros de carte bancaire tes mots de passe tes photos bref n'importe quoi grâce à NordVPN tu vas pouvoir surfer en toute sécurité ils utilisent plus de 5200 serveurs dans 61 pays différents et ton adresse IP est totalement masquée tu peux connecter jusqu'à 6 appareils sur un seul compte et tu as un chat 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 qui peut répondre à toutes tes questions moi personnellement je vais l'utiliser pour mon voyage en Chine en novembre, vous le savez peut-être en Chine, il est interdit d'utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram, et là ça va permettre de contourner, d'utiliser un serveur dans un autre pays. Comme ça, imaginons, je suis en Chine, mais en fait, il va être connecté aux États-Unis, et je vais pouvoir continuer à communiquer avec vous sur Instagram grâce à NordVPN. Pour ceux qui sont fans de séries, par exemple Netflix, en utilisant ce système, vous allez pouvoir regarder des séries qui sont pas disponibles en France, par exemple des avant-premières sur Netflix qui sont disponibles qu'aux États-Unis. Allez donc, va vite checker NordVPN, le lien est ici, nordvpn.com. C'est mon lien privilégié donc utilise-le. Pour continuer de soutenir la chaîne, tu auras 70% gratuit sur le programme 3ans, seulement 3,17€ par mois et un mois gratuit grâce à mon code CONTENOIR. Merci d'avoir soutenu ma chaîne. Continue avec le dernier objet et je vous annonce à la fin de la vidéo les objets que vous allez pouvoir gagner. C'est parti, dernier objet. Alors, déballons ce carton. Qu'est-ce qu'il y a dedans Un premier pied, poche avec écrit Peak Rider. On continue. Alors, peak rider, c'est une invention qui sert pour le portage à VTT. Vous allez mettre ça dans le sac à dos qui est télescopique ici. Vous allez installer donc dans le sac à dos. Cette deuxième partie, vous allez l'installer au fond, ici. Donc toute cette partie-là, elle va être enfoncée à l'arrière de votre sac à dos. Donc vous allez avoir une tige comme ça qui va sortir de votre sac à dos. Et la deuxième partie ici, c'est genre comme une petite poche, on va dire, qui va s'installer sur votre cadre. Ça va prendre votre vélo, ça va permettre le portage. Alors, vu comme ça, ça paraît simple. Maintenant, on va tester sur le terrain. Est-ce que c'est efficace Est-ce que c'est pratique On va essayer ça. Alors, tu l'accroches sur le tube du dessous. Pour se le mettre sur le dos, aucune idée. Est-ce qu'il y a une technique Ça, j'ai pas regardé les tutos. On va essayer. Raté. Bon, là, c'est la première galère. Même, même à deux, c'est galère. Ouais. C'est bon là Voilà, voilà. Là, il y est. Et là, il y est. C'est pas du tout équilibré, en fait. Bah, ben, on va laisser décrocher. Je vais tenter un autre truc. On va vraiment le faire en mode, je suis tout seul. Genre un truc comme ça. Ok, c'est peut-être ça la technique. Est-ce qu'il est -ce qu dedans, là Pas bon, du tout. Pas du tout. <rire> D'accord. Bon, ça me saoule. Allez. Nul Honnêtement, c'est galère. Ça y est, après un quart d'heure, on a réussi à mettre euh, l'engin. Oh putain, non, en fait, on n'a pas réussi. C'est barré, là, non Ah, il y a le sec qui s'ouvre. Ah, merde. Parable, on continue. On a testé jusqu'au bout. Donc là, il y a un petit peu de montée, on va voir si c'est vraiment galère ou pas. Et là, maintenant, il faut l'enlever du sac. C'est aussi galère que de le mettre. Ok, maintenant c'est à vous de me dire est-ce que vous avez trouvé ça cool ou pas. Vous allez pouvoir avoir un maillot bomber show, le casque Kenny Connect, un pack de stickers All Mountain Style, tout ça c'est cadeau. Ça se passe comme d'habitude sur Instagram, donc vous allez tout de suite sur Instagram participer au jeu concours. Vous verrez dans la photo Instagram, il y a tout écrit comment ça fonctionne. Une semaine plus tard, il y a le gagnant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des nouvelles vidéos comme ça, what the fuck, met ton pouce bleu, abonne-toi et on se dit lundi 18h comme d'hab.